Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous soulignons le jour du souvenir. C'est l'occasion d'honorer les femmes et les hommes qui portent l'uniforme du Canada et de rendre un hommage solennel à ceux qui ont répondu à l'appel pour servir leur pays. Génération après génération, ces Canadiens ont servi et se sont sacrifiés en tant que membres des Forces armées. Ils ont fait preuve d'un immense courage au quotidien et d'un héroïsme qui leur était naturel. Ils ont enduré les horreurs de la guerre et en ont porté les cicatrices. Beaucoup d'entre eux ont fait le sacrifice ultime de leur vie. Nous devons beaucoup à nos vétérans, à ceux qui sont tombés au champ d'honneur et aux familles qui les aiment. C'est pourquoi, en novembre, nous portons des coquelicots pour les garder près de nos cœurs. Nous les honorons en silence, en reconnaissance profonde du poids de leur sacrifice, et aujourd'hui, mais aussi tout au long de l'année, nous nous souvenons d'eux. C'est en nous souvenant que nous reconnaissons à quel point la paix est précieuse, et c'est en gardant leurs souvenirs que nous honorons le service immense de nos vétérans. Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à remercier les Canadiens qui ont servi et ceux qui servent aujourd'hui. Nous nous souviendrons.